Pourquoi j'ai voulu faire cette, cet événement Parce que je vais être honnête et franc avec vous. ok En France, les marketeurs, on néglige les entrepreneurs africains. Pour la raison qui est que euh, bah, la plupart des africains ne peuvent même pas nous payer en fait. Donc ça nous rapporte pas d'argent. Mais moi, j'ai un pourquoi, je ne veux, veux pas me vanter, je veux pas dire que je suis meilleur que les autres. C'est juste que dans mon passé, ma vie a fait que j'ai un pourquoi qui est différent des leurs. Qui est que bah, moi, j'ai grandi dans une famille pauvre, dans une famille d'immigrés, à Belleville, dans le 20e, s'il y en a qui connaissent. Et euh, bah, j'étais entouré de... Africains, Arabes, Juifs, euh, Chinois. Je crois qu'il manquait juste les Français, quoi. <rire> euh, du moins d'origine, OK Parce qu'aujourd'hui, je, je suis Français et Chinois. Euh, et donc, j'ai grandi et je ne sais pas, j'ai toujours une sensibilité pour euh, euh, les personnes d'Afrique. C'est peut-être parce qu'il y avait beaucoup de frères et sœurs qui sortaient dans la rue avec les enfants. Souvent, je voyais <rire> des enfants de... 4, 5 ans, sortir avec des frères et soeurs de 10, 15 ans. Et en fait, ma mère était viviciteur. Du coup, euh, bah moi, j'aimais beaucoup les enfants et je les voyais. Et ça me touchait beaucoup. Et puis, euh, bah dans ces quartiers-là, disons-le, hein, euh, euh, bah ouais, les familles étaient plutôt pauvres, comme nous. Je vivais dans un HLM. Et avec mon épouse, je ne sais pas si elle veut passer de loin au moins, au moins de loin, Coucou, elle est là. Voilà. On est allé, Salut, à, à, euh, <rire> on est allé euh, au Burkina Faso dans un village qui s'appelle Pielin. On a passé trois semaines dans le cadre d'une association chrétienne. Et euh, bon, on a énormément aimé être avec les enfants. Euh, J'ai donné des mini cours de chinois même là-bas. On a joué au foot. Euh, et ça, ça a fait grandir d'autant plus ma sensibilité. Euh, envers euh, euh, voilà, des, des personnes d'Afrique. Euh, et moi, je travaille pour une ONG aussi qui euh, aidait beaucoup de pays en Afrique. J'ai un filleul que je parraine euh, qui s'appelle Maxime, qui est en, au Burkina Faso aussi. Tout ça fait que, euh, bah, en plus de pouvoir travailler avec Mamadou, maintenant Valisso qui est à Madagascar, euh, ça fait que j'ai plein de petites raisons. Et un de mes rêves, c'est de pouvoir un jour euh, bah, impacter, avoir euh, une influence euh, en Afrique. Euh, et ma manière de le faire, je pense que ça va être à travers l'entrepreneuriat. Et euh, parce que je crois fermement que euh, une des meilleures manières pour un pays, pour des êtres humains de croître, c'est de faire un travail qui passionne, qui les passionne. Un travail qui nous permet d'apprendre, de croître. Euh, et de la même manière que c'est ce que j'enseigne aux Français, aux francophones d'Europe, bah j'ai envie en fait, d'impacter ça. Moi, un de mes rêves, ce serait de, de donner une conférence dans un grand amphithéâtre, dans une université, euh, euh, à Bamako. J'attends que Mamadou, il me, il me trouve ça, tu vois, faire un TEDx à ouais. euh, Bamako. Mamadou, tu... Tu m'oublies pas, hein, ça c'est un de mes objectifs, c'est euh, ouais. -ce un de mes rêves, euh, parce que j'ai ce désir de contribution, j'ai une sensibilité envers, euh, n'ayons pas peur des mots, envers euh, des populations, certaines populations qui ont des difficultés aussi financières, euh, comme euh, mes parents, qui étaient très très pauvres, comme moi il n'y a pas si longtemps que ça, euh, même si c'est une autre forme de pauvreté. Donc, cette longue introduction, pour vous dire que je suis très content que Mamadou soit là. Euh, il va se présenter et puis euh, je ne sais pas à quel moment je vais me... je vais disparaître. Tu vas te présenter et après ta présentation, je vais partir, je vais vous faire un petit coucou et je, vous, je vais vous dire au revoir. Mais j'aimerais entendre ta présentation, euh, Mamadou. Je lis un peu les commentaires, n'hésite pas à interagir avec Mamadou. Il n'y a pas de limite de temps, Mamadou, si tu veux faire jusqu'à minuit, tu peux, après, bon, c'est toi qui vois ah ok dit, et j'ai eu à échanger avec lui aussi par mail aussi quand tu étais en Chine en septembre, yes uh, Bettina te salue Marina. Uh, coucou Claire, uh, Marina te salue aussi Bettina. Ah mais on est en direct en fait. Uh, oui Bettina, ouais. <rire> <C 'est> le... <rire> Parce qu'en fait, le jeu, il n'était pas en direct. Donc le lundi matin, c'était en direct. Uh, là, c'est en direct. Euh, je vois ce que je veux dire une tournée en Afrique me ferait plaisir c'est ah, tu sais quoi Bettina, qu'on organise ça ensemble ce serait trop bien, tu ne m'oublies pas non plus ok avec Mamadou vous ne m'oubliez pas vous m'impliquez je veux un jour avoir une page Wikipédia où dans mon nom il y a Lingen à contribuer à 0,001% à l'entrepreneuriat en Afrique okay allez Mamadou j'ai assez parlé, je te laisse la main présente toi un peu et puis après je partirai discrètement Ok. Euh, Est-ce que vous, vous voyez bien mon slide Ouais. Tu que 26 ans Ok, oui. Ok. Euh, non, moi, je... <rire> vas-y, vas-y. <rire> je m'appelle Momadou Kone, j'ai 26 ans. Je suis designer et consultant. Euh, et je suis aussi l'assistant de LinkedIn. Donc, mon site, c'est euh, webmomadou.com et actuellement, je réside à à Bamago, euh, qui est la capitale du Mali. Et aujourd'hui, euh, je vais vous parler de comment devenir entrepreneur web en Afrique en partant de zéro, euh, parce que moi, à la base, j'ai fait des, des études de droit et c'est comme ça que j'ai découvert, en fait, l'univers du web grâce à un blog de, de droit. Donc, euh, j'ai créé le blog, c'était pour aider euh, les étudiants de ma classe, parce que tout le monde n'avait pas accès à Internet pour pouvoir trouver les documents qu'il faut. Donc moi, je les collectais et je les mettais sur mon blog qui s'appelle Droit et les étudiants, ils allaient là-bas. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers de web entrepreneuriat Et après mes études, j'ai décidé en fait de me lancer. Ça, c'est une brève présentation de qui je suis. Euh, voilà Alors, dis-nous un peu plus quand même, quand même, quand même, comment un étudiant en droit finit entrepreneur et travaille au sommet virtuel sur le preneur Alors, en fait, à la base, j'ai eu la chance d'avoir un manque. Euh, bah, en fait, il y, y en a beaucoup, mais pas assez de trouver en fait une connexion à internet, surtout vers 2013-2014 à la maison, parce que la connexion est un peu chère, donc je pense que ça a été une chance pour moi. Et euh, j'ai eu, euh, depuis euh, vers 2008-2009, j'étais vraiment accro à tout ce qui était appareil électronique. Donc mmh. une fois, euh, après mon bac arrivé à Bomako, j'ai vu, euh, j'ai eu euh, l'ordinateur en fait de mon oncle, qui me rappelle, il m'a c'était dans le magasin et puis moi, j'ai pris, je l'ai demandé si je pouvais utiliser Il m'a dit que oui, euh, que de toute manière, lui, il ne l'utilise plus, en fait. Donc, j'ai essayé de bidouiller quelque chose avec le, pour pouvoir travailler avec. C'est vrai que c'était vraiment très faible, donc ça ne pouvait pas supporter des logiciels de montage, par exemple, comme Premiere Donc, je, je me suis contenté à prendre le développement avec parce que les éditeurs de code, c'est un peu plus... Donc, chaque soir, je, je travaillais, je passais toute la nuit devant l'ordinateur pour trouver une solution à créer euh, mon, mon blog. Donc, j'ai créé le blog, euh, j'ai pu finalement créer le blog euh, avec euh, Google Blogger. En fait, c'est un, un outil euh, de Google qui permet de, de créer un blog gratuitement. Mais à la base, si tu veux personnaliser le blog, il faut un peu maîtriser tout ce qui est euh, développement, c'est-à-dire HTML, CSS et un peu de JavaScript. Donc, ça m'a poussé à aller vers YouTube, euh, que je vais parler dans cette vidéo, et euh, d'apprendre en fait ces bases-là. Donc, après, j'ai vu qu'il était un peu trop complexe. J'ai essayé de, de chercher d'autres solutions et c'est comme ça même que j'ai découvert LinkedIn d'ailleurs grâce à un tutoriel euh, sur WordPress. Et depuis ce moment, j'ai commencé à à le suivre. Comme il parlait tout le temps de créer un business avec un blog et moi j'avais déjà un blog, je me suis dit euh, voilà, est-ce que je pourrais peut-être essayer, euh, à côté de mes études, essayer de faire quelque chose. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment euh, commencé à faire des recherches et j'ai vu qu'il y avait plusieurs activités en fait qu'on pouvait faire sur Internet et ce qui m'a beaucoup passionné par moi, c'était vraiment tout ce qui concernait les blogs et le design. Donc, j'ai décidé en fait de, de, de me former dessus. Euh, donc, j'ai acheté des formations que je parlerai dans, euh, ici parce qu'à la base, je n'avais même pas une carte parce que la carte étudiante ne pouvait pas acheter. Donc, je transférais l'argent par Western à un cousin en Côte d'Ivoire euh, parce qu'on a fait les primaires ensemble. Et lui, il donnait ça à son, son nom qui avait... un parce que c'est un, un commerçant, donc il voyage, il a des cartes. Donc, ils achetaient avec mes accès et comme ça, moi, je, je me connectais pour suivre en fait les, les formations. C'est comme ça que j'ai démarré et au fur et à mesure des temps, j'ai commencé à, à communiquer un peu sur ce que je faisais. Ok, génial. Alors, si vous êtes curieux de savoir du coup comment on s'est connu avec Mamadou, euh, en fait, elle a acheté mon livre. Et moi, je sais que ce n'est pas simple pour quelqu'un d'acheter mon livre depuis l'Afrique. D'ailleurs, tu l'as acheté comment mon livre, Mamadou, déjà euh, C'est un, un ami, bon, en fait un grand frère, parce que c'est l'ami de, de mon grand frère. On, on se fréquente beaucoup. Donc, c'est lui qui, qui était à Paris. Donc, moi, je lui ai dit que je lui ai envoyé les, les infos du livre parce que quand il partait, je, je lui avais dit que je voulais vraiment le livre donc, il m'a dit, il n'y a pas de souci. Lui, il peut l'avoir, mais de lui donner, en fait, les différentes infos euh, sur comment je pouvais avoir. Donc, je suis allé sur... Euh, avant, c'était le gdb.fr sur le site et j'ai vu qu'il y avait les différentes possibilités de, de l'avoir sur Amazon et à la Fnac. Donc, lui, comme il n'a pas pu acheter sur Amazon, donc, il est parti, euh, je crois qu'il est parti à la Fnac. Mais après, il s'est... Vous avez fait une rencontre, je crois, Lingen, euh, après, voilà. Donc, c'est comme ça qu'il qu m'a emmené le livre et euh, j'ai commencé à lire. À vrai dire, la, la, la première partie surtout ce qui était partie technique, ça m'a beaucoup intéressé. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'était le côté, euh, voilà, de se, prendre comme un, de se considérer comme un entrepreneur et pas comme un simple blogueur. Donc, cette partie-là, ça m'a vraiment aidé parce que grâce à ça, j'ai pu euh, me, comment on va dire, j'ai pu en fait casser une barrière qui était que, voilà, parce que j'ai suivi des formations sur l'entrepreneuriat où on nous demandait de monter un projet et de chercher des financements. Euh, mais si, si c'était un livre, n'allais pas savoir que ouais, je pouvais créer un business avec… Euh, le blog que j'avais déjà ou même créer un autre parce que c'est ce que j'ai fait euh, quand j'ai commencé web mon Donc euh, voilà, c'est comme ça que euh, j'ai pu avoir le livre et c'est comme ça qu'il a pu m'aider. Ouais. Et comment tu as gagné tes premiers euros sur internet alors Ou euh, c'est pas sur internet d'ailleurs je crois que tu as gagné, c'est avec des clients en, en présentiel Oui, euh, d'abord, après avoir eu des compétences sur WordPress et tout, euh, j'ai commencé d'abord à prester gratuitement euh, parce qu'il euh, y avait des gens auprès de moi qui, qui voyaient ce que je faisais et ils me demandaient en fait comment est-ce que tu peux m'aider ainsi de suite. Donc, je me rappelle, j'ai créé mes, mes premiers logos avec Photoshop alors que ce n'est pas exactement le logiciel adapté quoi. Mais euh, ça, pas, je ne facturais pas à l'époque parce que j'étais étudiant. Donc, euh, même le site, il y a un site qui s'appelle euh, 30minutes.net. Bon, je ne sais pas si le gars, il aimerait que je parle que le site a été fait gratuitement, mais c'est un site aujourd'hui qui fait plus de, euh, on va dire, 2000 à 3000 visites par jour. Et euh, c'est vraiment un site que les gens, ils ont apprécié. Mais ce site, je l'ai créé vraiment, on va dire, gratuitement et pratiquement en une semaine. C'était un site WordPress, donc moi aussi, j'étais content de, de pouvoir travailler sur un truc, un projet comme ça et j'ai vraiment aidé le gars et après euh, c'est vrai que euh, euh, lui aussi m'a aidé parce que c'est grâce à lui que j'ai eu d'ailleurs mon premier Mac euh, parce que voilà on a échangé il m'a dit bon euh, voilà mm -hmm. moi je pourrais pas te payer mais si tu as besoin de quelque chose n'hésite pas et euh, après le site je crois quelques semaines j'ai eu un problème avec euh, mon ordinateur que j'avais acheté en fait j'ai changé j'ai acheté un ordinateur d'occasion avec euh, ma bourse, ma dernière bourse à l'université. Donc, euh, il, je lui ai dit, ah, bon, maintenant, j'ai un souci avec mon ordinateur, est-ce que tu pourras m'aider Donc, il m'a dit que oui, il n'y a pas de souci. Donc, euh, en ce moment, lui aussi, il avait le Mac, il ne l'utilisait pas trop. Il m'a dit, actuellement, il n'a pas les moyens, mais il peut me donner le Mac parce que lui ne l'utilise pas trop. Et comme ça, je suis allé, j'ai récupéré le Mac. J'ai transféré tous ces fichiers sur un disque dur et j'ai commencé à l'utiliser. Yes. Et tes premiers clients payants alors C'était qui euh, OK. Pour, pour les premiers les clients payants, en fait, c'est que j'ai commencé à, à, à, con, à connaître ça quand j'ai commencé à travailler pour une agence de com en tant que designer et je m'occupais un peu des réseaux sociaux qui s'appelle Isabel Communication. Donc, c'est là que j'ai vu que, les, parce que moi, je créais des flyers et tout, et l'administrateur le, de l'entreprise, en fait, facturait les gens par mon travail. Donc, je me suis dit, est-ce que euh, moi-même, parce que je n'étais pas payé euh, seulement, souvent, on me donnait des, de l'argent, je me suis dit, et hey, si j'essayais, en fait, de de, de prester pour des gens à côté. Donc, quand les gens me demandaient, euh, je, je prêtais pour eux. Donc après j'ai vu avec le, celui qui envoyé à l'agence, je lui ai dit que je ne suis pas payé, si je pouvais travailler à côté parce que c'est à peu près le même. Si vous avez des contrats, vous me donnez, je le fais. Mais de mon côté aussi, si j'ai des contrats, je les réalise. Donc ils n'ont pas, pas mis d'objection. Donc vraiment euh, comme ça, j'ai commencé à, à facturer. Euh, D'abord, j'ai commencé vraiment illégalement parce que je ne me suis pas enregistré. Euh, j'ai fait un, environ 6 à 7 mois avant d'aller m'enregistrer. Et étant dans ça, il y a, il y a une start-up qui m'a contacté, par euh, recommandation d'une personne avec qui j'avais travaillé gratuitement, et qui m'a dit si je pouvais m'occuper de leurs réseaux sociaux. Mmh. Et euh, j'ai dit, il n'y a pas de problème. À l'époque, je crois que j'ai pris un truc de environ 100 à 200, Environ 200, 200 euros par mois avec un truc de 6, je crois, 6 heures par semaine. En fait. mm -hmm. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, ce qui a été intéressant, c'est que le, le PDG, en fait, le fondateur de, de la start-up, c'était quelqu'un qui avait déjà une boîte d'incubation qui accompagnait les jeunes entrepreneurs. Donc, ça, euh, ça m'a permis, en fait, de savoir que euh, je pouvais étant avec, dans ce milieu-là, je pouvais vraiment me consolider en fait sur l'entrepreneuriat. Donc, dans le contrat, je ne devrais pas me déplacer, mais arrivé à un certain moment, je partais là-bas. Et puis, après, j'ai trouvé ça intéressant parce que je voyais des jeunes porteurs de projets qui étaient là. Donc, euh, ce, cet argent, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis en fait de, de pouvoir acheter des petites formations sur des plateformes comme Udemy, Tutor.com. Mm -hmm et euh, d'améliorer mes compétences et au fur et à mesure, comme j'ai vu que ça devenait vraiment un truc un peu sérieux, entre guillemets, donc j'ai décidé en fait de, de m'enregistrer euh, et là je suis allé, il y a une société, euh, je dirais c'est une administration en fait de l'État qui s'occupe de ça en 72 heures et tu vas juste, ils vont te demander des dossiers, tu les donnes et en 72 heures ils font les démarches administratives pour toi, euh, que ce soit pour... Euh, une société S.A.R.L. ou une société individuelle et c'est comme ça que j'ai créé une société individuelle. Et euh, j'ai commencé maintenant à facturer les gens et, euh, et aussi voilà, au niveau des impositions. C'est vrai que ce n'est pas assez simple, mais ce niveau-là, j'y travaille un peu aussi. Ok. C'est passionnant, Mamadou. Alors, tu as peut-être autre chose à ajouter. Moi, ce que je vais faire, c'est je vais juste expliquer comment je t'ai recruté, pourquoi après, je te laisserai, mais je vais me déconnecter, que tu partages ce que comment toi, tu l'as vécu. OK, comme ça, t'es pas gêné. Et j'aimerais que tu termines le, ce webinaire tout à la fin en disant tes projets pour les dix prochaines années. OK D OK, OK. Et tu cette partie-là, tu l'enverras à l'équipe dans le Slack. D'accord. Okay. Moi, j'ai commencé à voir des photos un jeune africain qui m'envoyait des selfies, des photos, qui animait le guide du blogueur et j'étais là ouais, c'est trop cool parce que pour moi c'était génial d'avoir, euh, c'était comme euh, avoir un, un bébé euh, le guide du blogueur euh, et du coup de voir quelqu'un prendre soin de ce bébé, il, il, il faisait des animations et tout, prendre en photo ça me touchait beaucoup du coup, je suis allé voir un peu ce que faisait Mamadou, on a discuté un peu. Et puis, je lui ai proposé, comme ça, de faire un mois de test pour travailler ensemble, voir comment il pouvait m'aider. Et puis, ça a très vite accroché. Euh, voilà, c'est comme ça. J'ai aussi vu un peu sa chaîne YouTube, ses vlogs, je crois. Je ne sais pas si j'avais déjà vu tes vidéos, si c'était avant ou après. Euh, tu avais déjà fait des vlogs avant qu'on travaille ensemble ou pas Oui. Bah ça, je pense que ça a beaucoup joué de voir Mamadou faire des vlogs, tout ça, c'est vraiment cool et c'est vraiment important de garder ça en tête parce qu'on a besoin de gagner la confiance des gens et le vlog, c'est un très bon schéma. Donc, avant que Mamadou, il, il oublie de vous donner, je vous donne deux liens, son site et sa chaîne YouTube, comme ça, vous verrez ses, son blog. Et puis, bah, Mamadou, je te laisse raconter okay. un peu la suite de qu'est-ce que ça a fait pour toi de travailler avec moi, comment ça a démarré. Tu peux même parler de chiffres et tout, j'ai zéro problème avec ça. Et puis, tu pas à la fin, à la toute fin, et sinon je compte sur les autres pour te le rappeler, de nous dire ce que tu, as, ce que tu visionnes dans 10 ans. Ok Ok, Bien. ok. Alors là, ouais. je vais couper mon micro, je vais couper euh, ma webcam, je vais disparaître. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais dire avant que je parte ou pas euh, Déjà, je vais terminer sur… Euh, pardon, je vais aller sur le, le niveau dont tu parles quand tu quand on a commencé à travailler ensemble, parce que d'ailleurs le, le, le, le premier montant que tu m'as proposé, c'était environ le double en fait de ce que j'avais pour environ euh, du lundi au samedi, je travaillais euh, du matin jusqu'au soir. quoi. Souvent même les soirs, euh, je collaborais avec euh, l'équipe de, de la start-up et je vois, euh, quand j'ai laissé ça, je crois, il y a environ deux semaines que tu m'as contacté, parce qu'en fait, j'avais peur c'était ma première fois en fait d'avoir une telle somme en, en tant que quelqu'un qui n'a pas fait des études dans ce domaine et puis mm -hmm. être payé. Donc je me suis dit bon euh, oui, c'est intéressant mais j'ai fait environ 3 à 4 mois, j'hésitais à dire au gars de m'augmenter et quand je lui ai dit euh, mm -hmm. il dit qu'il pouvait pas moi aussi, j'ai dit OK, il y a pas de souci. Euh, ce qu'on va faire, moi je, je lui ai présenté certaines conditions, il n'a pas voulu donc j'ai décidé en fait d'aller et j'ai passé deux semaines, je, je venais en fait au bureau de mon oncle. On actuellement, on a changé de localité, mais avant, l'endroit où, où on était, j'ai fait environ deux semaines. Chaque fois, je, je venais au bureau, je faisais mes vidéos, je faisais les montages, je publiais, puis j'allais à la maison, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'un jour, Lingen, il m'a contacté. Euh, en fait, le premier montant qu'il m'a proposé, j'ai dit... J'ai pas pu refuser parce que c'était déjà le double en fait de ce que <rire> je gagnais. Donc, je me suis dit mais c'est pas croyable. Donc, c'est comme ça que j'ai euh, commencé à travailler avec lui. Et le puis Tu ne me souviens plus, je t'avais proposé combien à l'époque euh, C'était 300, 300 ouais. euros pour euh, ouais. je crois euh, 4 ou 5 heures par, par jour. Ouais. Donc, ouais. c'était très intéressant pour moi parce que euh, d'avoir une première expérience et puis euh, il y a même des je connais des, des chefs de famille hein, qui qui qui ne gagnent pas ça en fait par mois donc déjà moi j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et c'est là que j'ai compris que vraiment euh, je devrais m'impliquer encore plus parce que c'était ça et quand on a commencé à travailler euh, je sais que c'était 4 heures quatre heures par jour je crois. mais je, je pense que que j'allais même au delà parce que je voulais vraiment euh, te satisfaire en fait et en fait donc après tu es passé plus à temps plein aujourd'hui je te paye 500 ouais. euros pour euh, 30 heures officiellement et j'ai vu que mamadou travaillait beaucoup plus c'était beaucoup plus impliqué je lui ai même dit écoute si on atteint ce chiffre d'affaires là euh, cette année je te verserai un bonus donc euh, j'ai pas oublié le bonus hein euh, je vais te verser <rire> euh, je vais vous laisser et n'hésite pas à parler en toute transparence de ce que tu veux Posez toutes les questions les plus difficiles, parler d'argent, parler de, de ce qui est bien, ce qui est pas bien le avec moi, faites ce que vous voulez, mais restez focus sur euh, bah, comment tu peux aider ceux qui sont en Afrique. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en Afrique. Je pense plus que c'est des curieux euh, et vous êtes les bienvenus ou des Français. De ouais, je, non, je, vois, je vois une connaissance, euh, Moribo, qui est, okay. est quelqu'un qui, qui, euh, avec qui je collabore d'ailleurs. Donc, euh, Bon, écoute, ouais. je vous laisse. Alors, juste Wilfriedine, Nathalie, Myriam, Modibo, Maya, Léonie, Hortense, Gislaine, Estelle, Claire, Brigitte, Bettina. Je vous laisse entre de très bonnes mains. Mamadou, tu as ma confiance. Fais ce que tu veux. Je sais que tu prendras soin d'eux. Ok. okay. Ça, merci. Et merci à tous d'être là. Merci, Mamadou. Ciao. Tu me raconteras euh, comment voilà. ça <rire> Ciao. Euh... Donc, je vais, je vais continuer avec le, le PowerPoint que j'ai que j'ai préparé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me, à me poser en, en commentaire et je vais vous répondre. Donc, excusez-moi, si ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un peu la, la caméra et c'est parti. Donc, j'espère que euh, vous voyez ce que je présente là. Euh, voilà. Donc j'ai juste changé d'écran de, de parce que je vais partager le truc sur l'autre. Euh... Voilà. Donc euh, déjà, vous savez que. Euh... J'essaie en fait de lire les commentaires pour voir si euh, je peux s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, euh, ici, euh, trouver une bonne raison, c'est quoi? C'est, en fait, à un certain niveau, euh, quand on veut se lancer, parce que c'est l'erreur que je vois ici par beaucoup de personnes qui, qui disent qu'ils euh, ouais, veulent devenir des entrepreneurs, ainsi de suite, mais ils n'ont pas de bonnes raisons parce que souvent, ils s'inspirent en fait, de, ils essaient en fait juste de voir quelqu'un qui a déjà réussi et dire que je veux devenir comme cette personne sans avoir une bonne raison et c'est très fréquent chez nous parce que euh, quand on voit une réussite on veut tout tout de suite devenir comme cette personne et moi je pense que j'ai noté ça en fait parmi les bonnes raisons que j'ai trouvé quand même chez moi et je pense que c'est ça doit être celui de beaucoup de personnes c'est penser au fait en fait de manquer tout le temps de euh, de de quoi de vivre par par exemple et là, c'est parce que financièrement, ça ne va pas. Donc, on va se focaliser sur l'indépendance financière. On peut se dire que là, si aujourd'hui, j'arrive à, à créer mon business, je pourrais être indépendant financièrement. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est le chômage. En fait, parce que très souvent, quand on finit les études chez nous, il euh, y a beaucoup de chômeurs, donc du coup, est-ce que si je lance une activité à côté, euh, je pourrais pas éviter ce chômage-là parce que je travaillerai, je gagnerai de l'argent et puis je pourrais résoudre moi-même mes problèmes financiers, etc. Donc, ils sont un peu liés les deux. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui a une idée, euh, qui veut aider euh, les autres. Par exemple, euh, je, je prends l'exemple d'un ami actuellement qui fait des livraisons. En fait, il a créé euh, une start-up avec euh, des partenaires. Ils font des livraisons, en fait. Donc, c'est un problème qui les résout. Par exemple, si moi, je suis au bureau, là, je ne peux pas me déplacer pour aller, euh, euh, par exemple, dans, au centre de la ville, par exemple, je peux juste contacter le service et puis je leur donne les infos du colis. Comme ça, ils vont récupérer ça pour moi. Ou si je veux me déplacer et que je n'ai pas les moyens de déplacement. Donc, il y a ça. Il y a aussi plusieurs autres, euh, autres raisons aussi. Euh, qu'on euh, qu peut avoir, mais chacun a euh, ses raisons. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez des questions au niveau de ça, au niveau des de, de raisons, en fait, parce que je pense que c'est la partie la plus importante avant de démarrer. Euh, sur... Ok, euh, Myriam, Ok, Myriam Moribo. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce niveau-là? Parce que je vais essayer, on va essayer juste d'aller euh, avec des questions et avancer un peu. Ok. Donc, comme je ne vois pas de questions, on va passer à la deuxième partie. Donc, euh, d'abord, il y a un blocage qui peut s'imposer. C'est le fait de se dire que, euh, voilà, nous, on n'a pas les moyens. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai un ordinateur. Euh, j'ai un ordinateur, j'ai un bureau que je paye j'ai en fait j'ai l'équipement qu'il me faut pour travailler vraiment à l'aise et souvent il y a des gens qui n'ont pas donc on, on peut on peut tomber en fait dans cette idée là que oui il euh, y a on n'a rien donc euh, on peut pas démarrer mais moi je pense que c'est faux parce que bon pas faux comme ça mais je pense que oui donc ce que vous devriez faire c'est que financièrement qu'est-ce que vous avez déjà lors de la présentation, j'ai parlé du fait que moi, j'avais pas, pas une carte bancaire parce que je savais pas comment me le procurer si c'est pas la carte euh, étudiant, j'ai même pas fait des recherches, mais j'ai juste pensé à la solution la plus simple pour moi, c'était de contacter quelqu'un, un cousin en Côte d'Ivoire, et lui dire que, euh, oui, est-ce que euh, ton oncle qui va toujours en Europe, euh, voilà, moi j'aurais besoin de savoir s'il a une carte, s'il peut m'aider, il m'a dit que oui, il n'y a pas de il n'y a pas de souci et comme ça il m'a, il a dit à son, son, son tonton là qui, qui a dit il n'y a pas de souci donc moi je lui envoie souvent de l'argent et souvent quand c'était des, des trucs de promo, souvent quand le tonton il voyait il disait que non c'est pas la peine, hein, je peux garder de l'argent en fait. Donc c'était une aide pour moi et ça aussi ça revient au même, au même point que celui que je viens d'aborder, le côté de la relation. En fait, euh, je sais que tout le monde, par, parmi euh, les jeunes Africains qui vont voir cette, cette masterclass, vous savez il y a des relations auprès de vous qui ont des connexions Internet, par exemple, ou qui ont des cyber ainsi de suite. Vous pouvez en profiter de ces relations et faire vos recherches, euh, utiliser cette connexion. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, c'est comme ça que je faisais. Euh, J'avais un ami qui avait euh, une sœur qui travaillait dans un... Euh, dans, un, dans un hosto, et euh, euh, chaque fois que la, la, la dame, elle venait, elle, elle avait une connexion, donc elle a parlé de, de, de la connexion à son, à son frère, et comme ça, nous, moi et lui, on allait là-bas, on allait se connecter souvent, euh, on passait toute la soirée, par exemple, les week-ends, je me rappelle, on allait jusqu'à minuit, une heure du matin, avant de, de rentrer à la maison. On prenait ce temps-là pour faire des recherches, avec des... parce que lui, il avait un ordinateur portable, donc du coup, c'était plus simple. Euh, voilà. Donc aussi, euh, vous pouvez en profiter des relations euh, pour, pour faire des choses. Et maintenant, pour un ordinateur, par exemple, si vous ne l'avez pas, démarrez avec ce que vous avez comme argent, par exemple, si vous êtes étudiant. Pourquoi ne pas investir votre bourse de dans un ordinateur et chercher une box de, de connexion vous voyez c'est celui-là que moi, j'ai commencé, j'ai utilisé en première position quand j'ai commencé à travailler avec Lingen. Euh, voilà, donc, essayez de, de vous procurer, en fait, de, de jouer avec, avec ce que vous avez déjà et de vous concentrer sur ça au lieu de penser que non, il faut que je lève des fonds de 1, 2 millions, en fait, pour aller, euh, avant d'aller plus loin. Euh, ça me rappelle, en fait, la, la méthode de, de Lean Startup. C'est une méthode que vous pouvez voir un peu sur Internet. Ça vous permet de, euh, de démarrer votre business, de tester votre idée sans dépenser des millions euh, en équipement ou euh, euh, en ressources humaines avant de, de, de lancer votre business. Vous pouvez juste tester votre business en lançant quelque chose sur Internet, voir si les gens sont intéressés. Et puis après, vous allez... Euh, Exactement, Bettina, c'est ça. Ouais. Euh, pardon, euh, Caros, au lieu de Bettina. Donc ça, c'est la partie euh, où je, je vous invite vraiment à réfléchir. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas encore démarré leur business, de ne pas penser que c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il a besoin, en fait, il arrive à faire son travail mais essaie de te mettre à la place de cette personne quand il être en fait. Si tu peux même, tu peux le contacter, et lui demander, euh, voilà, moi je vais lancer mon business, mais je n'ai rien. Euh, toi, je vois que tu as avancé. Au début, qu'est-ce que tu avais ben, Si la personne te dit, euh, j'ai levé des fonds et puis euh, j'ai fait ça, euh, peut-être que ce n'est pas la personne qui pourra t'aider. Euh, tu peux essayer de voir si tu connais d'autres personnes, par exemple comme moi. Et d'ailleurs, à la fin, je vais vous inviter en fait à à pouvoir échanger avec moi en individuel. Et comme ça, je pourrais vous expliquer un peu comment j'ai démarré mon business en ligne. Euh, donc, si vous avez, vous avez pas... Ah oui, euh, au niveau de la box actuellement, il y, une... y a une box de connexion qui s'appelle euh, Flybox. C'est une connexion de, de, de Orange Mali. Je sais pas si je pourrais vous montrer ça, mais il est en bas. Donc, je... Je connecte, je peux le connecter par câble et euh, par Wi-Fi. Actuellement, je suis sur le Wi-Fi. Donc, c'est ce qui me permet en fait de, parce que la résolution, elle est très bonne. Je, euh, je paye environ 50, 50 à 60 euros par mois euh, pour avoir une bonne connexion. Donc, mais au début, j'ai commencé juste avec le, le petit là qui coûtait entre 10 et 15 euros. Voilà. Euh, je pense que Wilfried, je pense que j'ai répondu à ta question. Est-ce que vous avez des questions au niveau des de moyens, en fait, de base pour démarrer? Euh, je vais passer à l'étape suivante. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, quand vous avez, euh, vous avez déjà eu... Les premiers trucs, vous vous êtes dit, ok, là, maintenant, c'est bon, je pense que je pourrais lancer parce que euh, j'ai tel moyen de pouvoir me connecter, j'ai pu acheter un ordinateur, etc. Et le problème qui va se poser, parce que moi, j'ai fait des études de droit, j'ai pas fait des universités qui coûtent assez cher euh, en informatique pour pouvoir euh, faire des sites internet, faire du design, parce que ce sont des trucs qui coûtent cher euh, chez nous, ici, dans les universités. Donc... C'est d'abord de faire du benchmarking. En fait, c'est un terme en anglais qui permet en fait de, de voir un peu sur la toile, sur Internet, les différentes possibilités qui existent. Vous allez voir euh, des gens qui, qui ont lancé leur business avec un blog, vous allez voir des Youtubers en fait euh, qui, qui font du marketing, vous allez voir des Youtubers euh, qui font la cuisine, le fitness, etc., donc, vous essayez de voir est-ce que parmi euh, ces différentes possibilités, il y a quelque chose qui vous passionne à un point où vous pourriez continuer de le faire même si vous n'avez pas de clients, même si vous, vous ne gagnez pas d'argent au début, est-ce que vous allez pouvoir continuer Donc, vous allez voir ça. Et déjà, si vous avez choisi ça, par exemple, moi, je me rappelle, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'ai fait l'interview de quelqu'un où je parlais de... Lingen qui m'a inspiré, qui est mon mentor. Jusqu'à présent, il est, mais pas dans le domaine de ce que je fais actuellement, bien parce que lui, il est plus orienté à accompagner les entrepreneurs. Donc, moi aussi, je me dis que euh, oui, Lingen, il est mon mentor. Je vais m'inspirer de lui et faire ce qu'il fait. Donc, j'ai suivi son blog sur, euh, euh, suivi son blog sur euh, le, la création de son livre. Je me suis dit, est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas lancer un vlog. Donc, j'ai décidé de lancer un vlog où je parle un peu de l'entrepreneuriat, de tout ce que je vois à, à côté de moi ou tout ce que je, je vis. Et ce vlog-là, je pourrais dire que ce n'est pas un lien direct avec ce que je fais aujourd'hui qui est la création des sites WordPress et puis euh, le design, par exemple. C'est vraiment très différent. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer des autres. Euh, si vous avez, par exemple, trouvez-vous des mentors, en fait, en gros si vous avez choisi votre, euh, votre niche euh, qui est ici, donc euh, ici de votre benchmarking, donc vous pouvez vous inspirer en fait, des gens qui sont dans ce domaine, qui ont déjà réussi, que ce soit des entrepreneurs de chez vous, euh, que ce soit des entrepreneurs européens, américains, parce que par exemple, moi dans le, dans le monde du design aujourd'hui, je suis principalement deux ou bien trois américains qui sont très populaires sur YouTube, qui sont des designers. Et euh, je me concentre pas seulement sur le côté euh, de celui qui fait des tutoriels où on va te demander en fait de cliquer euh, sur quelque chose de A à Z, mais plutôt le côté mindset, le côté business en fait de cette personne-là. Comment est-ce qu'elle vit euh, son truc d'entrepreneuriat en tant que designer Donc, je m'inspire de ça et j'essaie de faire pareil. Et souvent même, ça, ça rentre dans nos habitudes. Quand on s'approche trop à quelqu'un, on a l'impression qu'on est… Peu près comme ah, oui, euh, voilà, Morigo, il est en train de parler, en fait, quand, quand j'étais à Tony Lab, dans la boîte où euh, j'ai fait du community management euh, euh, pour une start-up, donc j'ai animé un, un, une masterclass, en fait, qui était sur euh, le, le content marketing. Donc, à l'époque, parce que je suis euh, web marketer en fait, mais plus orienté euh, design et WordPress. Donc, du coup, euh, Moribo il me dit que voilà, c'est ça qui l'a inspiré beaucoup. D'ailleurs, je te remercie et je pense que je vais faire une interview de toi, Moribo. Est-ce que vous avez un peu des questions au niveau du benchmarking, au niveau de l'inspiration? Comment vous pouvez faire? Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Ok, pas de questions. Donc, je vais aller sur la prochaine étape. De toute manière, vous pourriez poser vos, vos, vos, vos, vos questions en hein. ligne. Donc, déjà, quand on a... Euh, voilà. Donc la prochaine étape c'est de se former, c'est la partie la plus pénible en fait sur certaines personnes quand ils demandent sur internet, euh, la partie de formation. Et c'est une partie qui est vraiment très très importante en fait, Et parce que si vous voulez prester pour les gens, il faut vraiment vous former à la base parce que sans formation ça va être compliqué pour vous euh, de pouvoir les aider. Donc, pour cela, vous, il y a les plateformes comme YouTube. Aujourd'hui, il y a des milliers de tutoriels sur n'importe quel sujet où vous allez. Vous avez tapé quelque chose, vous allez faire des recherches, vous allez trouver, en fait, des idées. Après, vous pouvez aller sur des plateformes comme Udemy. Euh, C'est plus, il y a beaucoup d'anglophones dessus, mais je crois que les Français commencent à être dessus. Donc, euh, vous pouvez aller sur Udemy, par exemple, les formations sont très moins chères et souvent même, il y a des formations gratuites. Et ils sont tout le temps en promo, donc vous pouvez acheter des formations de 300 euros ou dollars à 19 ou 20 dollars en, en période de promo. Euh, Myriam, Métier, Community Management, Marketing, c'est le thème que je vais développer cette année. Pas de questions encore, mais très intéressant. Ok, merci Myriam. Donc, Udemy... Vous allez, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai plus de 23, 23 cours que j'ai achetés sur Udemy. Donc, je me forme tout le temps. Même actuellement, j'ai trois formations qui sont en cours que je suis en train de, en train de suivre. Euh, donc, après, il y a tuto.com. Tuto.com, c'est vraiment euh, une plateforme francophone où vous pourrez trouver aussi des... des des, des, avance des, des sujets sur l'informatique qu'on trouvait très souvent développement web web design etc mais maintenant il y a plusieurs sujets que vous pouvez voir donc après vous n'hésitez pas aussi à demander de l'aide à des gens que vous connaissez qui peuvent vous débloquer en fait sur certains sujets par exemple moi quand j'ai commencé j'ai commencé à travailler dans une agence en tant que designer et là je J'étais toujours en contact avec des relations en fait de, de l'agence, euh, des designers qui sont un peu plus qualifiés que moi, qui m'aidaient en fait sur certaines pistes, euh, qui me donnaient certaines ressources. Donc n'hésitez pas par exemple à voir les gens qui, ont, qui, qui sont plus avancés euh, dans votre domaine et puis euh, poser -les certaines questions sur euh, comment est-ce que vous pouvez apprendre ceci, etc. etc. Donc ça c'est au niveau de la formation. Alors, le benchmarking, c'est en fait une, un, un terme, je pourrais dire c'est le même que l'étude de marché en termes classiques. Parce que euh, l'étude de marché en termes classiques, c'est vraiment d'aller euh, se confronter à la réalité de, euh, de notre idée et aller voir dans, dans les différentes zones où en, les clients seront intéressés et puis leur poser des questions, et après, on va assembler ces, ces questions-là. C'est ce qui va nous permettre, en fait, de, de valider notre idée, etc. Donc, c'est la même chose, Moribo. Le benchmarking, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'ici, là, tu vas sur Internet, tu peux passer deux heures à trois heures, en fait, à taper des mots et à voir un peu qu'est-ce qui se passe, en fait, dans l'écosystème de ton domaine. Et, en fait, noter, si tu veux, tu peux créer même un document où tu notes les liens ou les noms de des personnes inspirantes, tu colles tout ça et au début tu vas en fait démarrer ton business en t'inspirant directement de ces personnes-là. Donc, pour répondre à ta question, je pense que ça peut pas le remplacer parce que c'est la même chose, mais c'est sauf que c'est l'étude de marché sur Internet en fait. Tu vois, donc c'est à peu près la même chose, mais l'étude de marché sur Internet. Donc en gros, si tu as une idée, je pense qu'il y a beaucoup de ressources aujourd'hui qui te permettent en fait de faire des sondages qui peuvent directement remplacer le fait que tu vas sortir et puis aller te confronter avec, à tes clients, euh, à tes futurs clients. Tu peux le faire directement avec un Google Form que tu peux partager dans des groupes euh, ou euh, sur ta page ou envoyer ça à des connaissances qui pourront envoyer partager ça pour... Et tu vas récolter ces informations, tu vas te focaliser sur ça pour créer ton produit. Ok, donc je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là. On va parler de la partie. Exactement, c'est ça. En fait, euh, Wilfrin, si tu veux, moi je pense que c'est exactement ce que tu dis sauf que c'est pas seulement euh, au niveau de c'est pas seulement le côté euh, des concurrents mais aussi ça peut te permettre en fait de t'inspirer d'autres personnes euh, qui, qui sont dans par exemple, par exemple dans une niche il y a plusieurs sous-niches -sous donc euh, tu peux voir en fait euh, des gens qui sont dans cette niche ou sous-niche là qui peuvent t'inspirer en fait par exemple tu peux aller avec l'idée en fait de devenir un designer et tu vas voir qu'il y a des full stack designers, il y a des logos designers, il y a des web designers, il y a des mobile app designers. Donc, euh, tu peux dire, OK, comme cette personne-là, donc, OK, donc, comme je veux devenir designer, il faut que je fasse ça. Vous voyez Donc, c'est un peu ça, en fait. Euh, au niveau de, euh, la, la, de faire des prestations euh, gratuites, en fait, quand vous démarrez, parce que, quand vous démarrez, je sais qu'au début, euh, voilà, on veut tout de suite gagner de l'argent, mais ce n'est pas aussi simple. Moi, j'ai fait des dizaines et jusqu'à présent, même là, j'ai bossé sur un projet gratuit avant de, de, ce matin, avant de, de, de, de, de terminer la préparation de, mon, de, de ma présentation. Donc, faites des, des prestations gratuites, surtout quand vous êtes dans, les, dans certains domaines. Ces prestations gratuites vont vous aider vont aider en fait les connaissances que vous avez autour de vous qui ont besoin de votre service. Donc, ça va les aider. Après, ça, ça vous permet en fait, quand vous, vous pressez, par exemple, quand moi je parle de mon premier truc avec WordPress, j'ai passé une semaine dessus. Euh, ça m'a permis en fait de savoir que, voilà, ouais, il y a ça qui me manque, il y a ça qui me manque. Donc, ça, je, ça me permet en fait de connaître mon niveau. Mais si vous voulez tester votre niveau avec un projet Payant, si vous avez pris assez d'argent, ça va être un peu compliqué parce que vous allez perdre la crédibilité si vous ne faites pas attention. Le client, il peut dire du mal de vous parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui maîtrise ce que vous faites. Donc, c'est le vrai souci qu'il y a. Donc, aussi, ça nous permet en fait d'avoir des retours. Quand on fait des trucs gratuits, on peut tout juste avoir des retours. Donc, ce qui va nous donner en fait une idée du niveau que nous avons. Et après, il y a les recommandations. En fait, les recommandations, c'est quoi Par exemple, vous pouvez pre prester gratuitement pour quelqu'un et en contrepartie, la personne va vous recommander à quelqu'un. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment un pilier très, très important que vous devez prendre en compte. Même si vous allez sur, euh, être sur Internet, le côté recommandation, focalisez-vous dessus parce que même les plateformes aujourd'hui sur Facebook, les gens peuvent vous recommander sur votre page. Sur LinkedIn, c'est pareil. Donc, euh, vraiment focalisez-vous sur ça et faites en sorte d'avoir des recommandations. Vous pouvez voir si vous êtes, par exemple, créatif, designer, développeur, etc. Vous pouvez prester pour euh, des gens gratuitement et leur demander, en fait, de euh, leur envoyer les liens de votre LinkedIn ou de votre page Facebook qui laisse des avis sur ce que vous avez fait. En fait, comme vous avez travaillé gratuitement pour eux, et si la qualité du service est, est moyen ou bon, la personne va vous, euh, bonne, pardon, la personne va vous recommander voyez donc ça aussi les services gratuits vont vous permettre de créer un portfolio peu importe le domaine dans lequel vous êtes vous pourrez présenter en fait des projets sur lesquels vous avez travaillé comme ça, ça permettra aux futurs clients qui vont venir de savoir qu'ils ne sont pas les premiers et qu'ils devront payer parce que vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup de clients déjà, or ce sont des trucs que vous avez fait gratuitement, mais quand la personne voit par exemple dans votre portfolio qu'il y a huit ou neuf euh, projet, vous pourrez lui proposer un prix euh, assez abordable parce que la personne voit déjà que vous prenez pour d'autres clients. Ok. Ok, Myriam. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là. Est-ce euh, que vous avez des questions sur euh, la partie, euh, cette partie-là Ok. Donc on va arriver à un, un point assez intéressant parce que dès que vous avez commencé à faire tout ça, on ne parle pas encore du web, mais on va vraiment entrer maintenant dans le web entrepreneuriat où je vais vous parler en fait d'être présent professionnellement sur le web. Euh, au niveau de de la facturation, moi je, en fait je pense que je fais les deux parce que en fait je facture généralement pas par jour parce que je fais de, euh, de trucs créatifs en fait surtout au niveau des design et ici chez nous en afrique c'est pas facile pour les gens en fait euh, de payer les gens par facturation euh, journalière donc euh, ce qui est intéressant c'est de proposer un montant pour la prestation et d'imposer ces conditions euh, si vous êtes euh, créatif et parfois faire c'est ce que je fais avec l'ingène aujourd'hui parce qu'il y a un forfait entre nous, donc je travaille pour lui un certain nombre d'heures par jour, et puis chaque jour, je présente ce que j'ai fait pendant mes heures de travail, et comme ça, à la fin du mois, je lui envoie la facture et lui me paye. Donc, à ce niveau-là, déjà, ça dépend de ton business, et aussi ça dépend en fait de quel type de relation tu veux entretenir avec les clients. Parce que si tu es dans, dans un truc créatif, par exemple comme le développement web et que tu veux euh, travailler pour euh, que tu veux travailler pour les gens, ça va être un peu, un peu difficile en fait de dire que tu vas les facturer par heure, par heure pardon, parce que c'est un peu complexe, mais si tu vas sur le point international, euh, parce que alors, on n'exclut pas aujourd'hui, moi je travaille avec Lingen, je peux travailler avec d'autres clients. Tu peux leur proposer la facturation par, euh, par jour ou bien par heure. Pardon. Donc, être présent professionnellement sur euh, le web, ça consiste à quoi C'est d'abord de créer un blog. Donc, pour créer un blog, vous pouvez euh, créer un blog sur wordpress.com. Si vous n'avez pas les, les moyens de vous offrir un développeur ou euh, de faire quelque chose, j'ai même un tutoriel sur wordpress.com. Vous pouvez voir dans le lien sur, euh, sur le, euh, dans le chat, Lignan a posté le lien de ma chaîne YouTube. Après, il y a blogger.com. C'est ce que j'ai utilisé pour la première version de WebMomadu. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que vous pouvez lire un nom de domaine gratuitement, un nom de domaine.com, parce qu'à la base, par exemple, WordPress.com, ça va être le nom de ma boîte, point, pour Blogger.com, ça va être le nom de ma boîte, .blogspot.com. Par contre, vous pouvez, avec Blogger, vous pouvez lier un nom de domaine personnalisé. Euh, ça vous permettra en fait d'avoir de, de par exemple le par exemple, que j'ai fait à, à ma première année. J'ai juste acheté le nom de domaine, le relier à, à Blogger Et après, quand, quand j'ai eu les, les moyens, j'ai cherché un hébergeur. Euh, moins cher et maintenant je suis passé à un hébergé un peu plus cher aussi parce que ça me permet en fait de, de gérer en fait les trafics que je commence à avoir sur mon site et aussi euh, d'héberger d'autres sites si je le veux en fait donc c'est un forfait qui est assez intéressant je vous invite à penser à ce niveau si vous n'avez pas encore les moyens de créer euh, un site de recruter quelqu'un il suffit juste de créer un blog euh, c'est pas assez cher. Ça va prendre quelques temps, mais par exemple, moi ma vidéo, elle dure environ 42 minutes et à la fin des 42 minutes, vous avez un blog WordPress.com où vous pouvez commencer à publier parce que je pense que euh, dans, la, dans la vidéo, en fait, je, je montre, en fait, je fais toute la partie technique et comment poster des articles aussi. Je montre toutes ces parties-là. Donc, vous pourrez aussi trouver des vidéos comme ça sur YouTube qui vous aideront, en fait, à créer votre blog euh, gratuitement. Donc dès que vous avez votre blog, là, vous êtes vraiment un entrepreneur qui est sur le web, parce que le blog, en fait, c'est une maison. Euh, selon certaines personnes, avec les médias sociaux, il ne faut pas aller sur, il euh, faut pas dépenser assez d'argent pour un blog. Euh, mais je pense que non, parce que on peut être sur les médias sociaux, par exemple, Facebook en 2017, ils ont changé leur algorithme. Maintenant, ils se focalisent beaucoup sur la publicité pour être pour euh, la visibilité. Euh, par contre, euh, sur votre blog, vous n'avez pas besoin de ça. Même si Google il change son algorithme, il ne va pas vous demander de payer avant d'être assez visible. Même si vous payez, par exemple, Google euh, AdWords, vous êtes, votre euh, site peut être mieux visible, en fait. Mais déjà, avec le blog, euh, vous pouvez être sur des médias comme LinkedIn parce que c'est un média euh, professionnel, donc un réseau professionnel. Donc, vous allez trouver, en fait... Euh, des professionnels déjà qui sont dans votre domaine ou euh, des clients, des potentiels clients. Euh, donc, donc, donc, donc. après, il y a Instagram. Instagram, en fait, si vous êtes créatif, parce qu'aujourd'hui, Instagram, c'est l'un des, des réseaux en fait que moi, je passe beaucoup de temps dessus parce qu'il y a beaucoup d'astuces euh, vous pouvez partager et puis c'est un, un réseau qui marche bien. Je crois qu'il y a... Euh, il y a il y a, il y a, il y a Isabelle, Isabelle qui a parlé de ça lors de, euh, de ce sommet, en fait. Je ne sais pas si le replay est encore disponible euh, à condition que vous preniez le pass VIP pour pouvoir voir ça. Euh, vous pouvez aussi avoir une page Facebook qui est différente d'un compte Facebook, mais une page Facebook professionnelle et non un compte où vous allez passer euh, le temps à partager euh, les moments que vous vivez avec des amis, mais à partager en fait des trucs assez professionnels dessus. Vous pouvez aussi créer une chaîne YouTube, comme ce que moi j'ai fait. En fait, vous allez penser que tout ça, c'est beaucoup. Mais au début, focalisez-vous, en fait, sur tester un peu tout et voyez, en fait, ce qui marche un peu pour vous et concentrez-vous sur ça. Le reste, vous pouvez utiliser des outils comme Buffer, AgroPalus, etc. pour partager, en fait, aux Zapier, par exemple, pour partager ce que vous faites. Il y a d'autres réseaux, en fait, pour les créatifs, comme Beyoncé, Dribble. Ou pour les blogueurs, il y a aussi Pinterest, etc. Donc, euh... ah, désolé, oui. Parce qu'en en fait, c'est 72 heures. Donc, si ce n'est pas disponible, il faut avoir le pass VIP Monipo. Est-ce que vous avez des questions au niveau de la présence web Parce que c'est là que vous allez commencer à être vraiment un web entrepreneur. Parce que vous allez, quand vous allez sur votre page Facebook, vous avez déjà trouvé une niche. Vous avez déjà un certain niveau vous allez commencer à partager. Et c'est là que les gens vont savoir, en fait, que c'est ce que vous faites en tant que métier, en fait. Qu'est-ce que vous faites en tant que métier C'est pour ça que j'ai mis professionnellement entre euh, ici en blanc, parce que pour vous montrer que c'est le plus important. Euh, à vrai dire, au début, j'étais beaucoup actif sur Facebook, parce que c'est le réseau, en fait, qui a beaucoup utilisé chez nous ici. Et actuellement, je suis beaucoup plus fréquent sur Instagram et euh, LinkedIn. Mais là, maintenant, je, vais, je suis en train de me consacrer vraiment à ma chaîne YouTube parce que je suis en train de créer euh, euh, vraiment tout ce dont une chaîne YouTube a besoin, les couvertures, les, miniatures, les formats de miniature, etc. Et puis aussi un calendrier éditorial où je pourrais poster au moins une vidéo chaque semaine. Donc, c'est à vous maintenant de voir à ce niveau. Euh, mais quand même au début j'étais fréquent sur euh, Facebook c'était Facebook et jusqu'à présent je pense que oui mais pas trop parce que déjà il y a une fonctionnalité de Facebook qui te permet en fait de le relier à Instagram comme ça quand tu passes sur Instagram ça va directement sur ta page Facebook euh, vous avez d'autres questions à ce niveau parce que je pense qu'on arrive à la fin Wow, j'ai déjà passé euh, une heure et quelques dessus. Ok, donc une fois que vous avez commencé à communiquer, vous allez devoir trouver des partenaires qui vont vous aider à croître. Et pour les partenaires, ça peut être vos clients, par exemple. Euh, moi, je travaille avec Lingen, il est mon client. Et euh, mes astuces pour Instagram. Alors, quand tu parles d'astuces, je ne sais pas de quoi tu veux exactement. Mais en quelque sorte, moi, sur Instagram, ce que je fais, c'est que je vais chercher de l'inspiration dans mes activités créatives. Euh, souvent, quand je suis sur un projet, par exemple, de site web ou de logo, euh, je vais en fait publier ça sur Instagram et comme ça, ça me permet en fait d'avoir de, euh, des retours en fait d'autres de, designers ou euh, des gens qui me suivent, qui vont me faire des retours sur ce que je fais et ça me permet en fait d'améliorer mon travail. Et avant de le montrer directement au client, où je peux dire au client, ouais, j'ai fait telle ou telle version, mais je vais faire un sondage auprès de, des gens qui me suivent ou des gens que je suis, pour voir en fait qu'est-ce qu'ils pensent. Ok, Mouribou, je pense que après je vais t'envoyer le lien, tu pourras me dire. Ok. Donc, ici, vous pouvez euh, faire des partenariats avec des clients, par exemple. Quand vous travaillez avec des clients, moi, je me rappelle, j'ai travaillé avec quelqu'un euh, et aujourd'hui, on est partenaire parce que quand il a des marchés, il, il a des marchés, par exemple, il me recommande et donc c'est un vrai partenaire, en fait. Vous pouvez collaborer avec des freelances et c'est très fréquent dans le monde du, du développement web, etc., par exemple, vous êtes freelance, community manager, votre boîte a besoin, par exemple, de, de quelqu'un, en fait, qui, qui travaille sur... Euh, qui est développeur euh, WordPress, par exemple. Donc, vous allez recommander quelqu'un autre freelance que vous connaissez. Et quand ce freelance aussi va faire, en fait, euh, tout ce qui est développement, il va dire si vous avez besoin de quelqu'un pour les réseaux sociaux, j'ai un community manager que je connais, je pourrais le, le, le contacter. Et vous pouvez aussi collaborer avec d'autres entreprises. En fait, il y a des entreprises qui sont plus ou moins dans votre domaine, et de temps en temps, quand vous collaborez ensemble, ils peuvent vous, euh, parce que souvent ils sont surchargés, ils peuvent vous déléguer en fait certains contrats. Donc, ça vous permettra en fait de, de croître votre business grâce à ce partenariat. Donc, ça aussi, ça va vous permettre en fait d'élargir euh, votre réseau, et comme ça, vous serez vraiment focus sur les générale. Ok, euh, Miriam, je vois. Donc, quand vous faites tout cela, sur le web, il y a un problème qui est là, qui est en fait le fait que les gens ils croient toujours aux vendeurs de rêve. Les gens qui vont vous dire que oui, vous pouvez gagner 10 000 euros en une semaine. Mais c'est vrai que c'est possible. Mais il faut d'abord essayer de voir combien de temps cette personne a pris avant de le faire. Donc, si vous avez une vision sur le long terme, et c'est ce que Lingen, il a demandé en fait que j'aborde dans le, ce sujet-là. Euh, par exemple, moi, j'ai un objectif que je vais réaliser quand même. Je sais que dans 10 ans, j'aimerais que les gens, ils parlent de moi en tant que tel type d'entrepreneur. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, vous, quel est l'objectif sur le long terme que vous avez aujourd'hui? Donc, vous vous focalisez sur ça. Et vous allez vous dire que, ok, euh, par exemple, dans 10 ans, j'aimerais qu'on parle de moi comme ça ou j'aimerais être cette personne-là. Donc, c'est important. Et ça, vous ne pourrez pas le faire si vous pensez que euh, vous pouvez vraiment juste euh, gagner de sous en vendant du rêve aux gens. Ça ne va pas aller, en fait. Vous voyez. Ah, ok, moi je vois. Vanadoc aussi, il était... Euh, euh, il était aussi euh, à cet événement. Moi aussi, je, je l'ai suivi, surtout le côté mindset, développement personnel. Il y a l'une de ses vidéos qui m'a beaucoup aidé, où euh, il parle de, de cette, de cette idée-là de créer une entreprise en partant de zéro. Je pense qu'il doit avoir une vidéo là-dessus. Euh, voilà. Donc, euh, je vous remercie. Euh, donc, avant de, de terminer ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser un commentaire. Léonie, tu nous mets le lien de ta chaîne YouTube ou de ton blog. OK, euh, mon blog, c'est webmamadou.com. Donc, quand vous allez dessus, vous allez trouver euh, tous mes autres liens des médias sociaux. Donc, c'est webmamadou.com. Euh, voilà, donc quand tu vas sur mon webmemoie.com, tu pourras me contacter euh, Wilfried, donc euh, là on pourra échanger. Donc si vous avez envie que nous on échange euh, ensemble, par exemple, euh, je vous donne une heure, vous qui participez ici, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pendant une heure, donc le lien c'est ça webmamadoucom slash 1h, donc une heure, vous allez sur ce lien là, vous allez voir un un formulaire que vous pourriez remplir et pendant une heure, on va essayer d'échanger. Si vous avez déjà lancé votre business, moi, je vous donnerai des pistes. Et si vous n'avez pas encore lancé votre business, je vous donnerai aussi des pistes. Donc, euh, donc là, je vais venir sur l'objectif, j'attends vos questions... Euh, Ok, Claire me demande, elle me demande il si, euh, y a une question qui. Euh, ok, Bettina, tu n'as pas le lien pour le rendez-vous. Alors, c'est ce lien-là, webmamadoucom inner. C'est ici, Bettina. Voilà. Donc, c'est le lien de mon site slash inner. Quand vous allez sur le lien, euh, vous pourriez euh, prendre un rendez-vous avec moi pour inner, pendant lequel on va échanger sur votre business ou si vous avez d'autres. OK, Bettina, il n'y a pas de souci. Donc, tu peux lui envoyer ce lien. Euh, tac, tac. Donc, là, je vais répondre à la question de... De clair, un conseil qui, qui m'aurait aidé au début et qui me permettra, en fait, de, de gagner du temps. Alors, c'est une question qui est un peu complexe parce que moi, je pense que je peux te parler de plusieurs choses. Mais aujourd'hui, c'est depuis la création de mon premier blog, c'était que je trouve quelqu'un, par exemple, comme Lingen, qui me dise, vas-y. Lance ton business, ne pense pas que parce que tu es en Afrique, ne pense pas que euh, parce que tu, tu n'es pas ici en fait d'une famille de milliardaires que tu ne peux pas lancer ton business en ligne. Donc, je pense que le conseil que je pense c'est ça, c'est de lancer ton business depuis quand il est temps en fait. Quand j'étais étudiant, j'ai fait environ ma première, ma deuxième, ma troisième année et c'est jusqu'en quatrième année que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ce qui est business. Donc, je pense que c'est ce point-là. Claire, je pense que j'ai répondu à ta question. Euh, donc, il y a une question de Lingen qui... Il y a un message de Lingen. Alors, il y a une autre question. Une autre question. OK, Claire. Donc, la vision sur le long terme. Alors, Lingen, euh, si tu regardes cette vidéo après, on avait déjà discuté. En fait, moi, ma vision sur le long terme, c'est de créer une agence de médias comme euh, Neil Patel ou Gary Venevchek aux États-Unis. Si tu veux, moi, dans les jours à venir, c'est que quand on parle de web entrepreneuriat en Afrique, quand on parle en fait d'une société qui va aider les gens à décoller leur business sur Internet, je pense, je veux qu'on pense à mon agence. Et le but en fait, c'est de créer une agence. Et L'objectif, ce n'est pas seulement pour ma gloire personnelle parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce domaine. Si aujourd'hui, je crée une agence et que j'ai les moyens, je pourrais recruter ces jeunes-là et ça me permettra en fait d'éviter le chômage. Et je pourrais aussi avoir des clients sur le plan international comme Lingen ou autres personnes qui, peut-être, sont à un certain niveau, qui, peut-être, s'ils vont recruter des talents, par exemple, en Europe, ça va les coûter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que s'ils si recrutent. Par exemple, chez nous, en Afrique, euh, vu en fait la position de notre monnaie euh, désolé si euh, c'est un peu déplacé, mais... Donc, l'objectif, c'est de créer une agence, par exemple. Ce que je veux, c'est de me voir, par exemple, en, on est en 2020, par exemple, en 2030, euh, PDG, en fait, euh, par un fondateur de, de telle société de médias, et euh, il travaille avec euh, 100, 100 personnes, par exemple, vous voyez, euh, avec des freelances, avec des salariés, etc. Donc ça, c'est ma vision du futur. Et je ne pourrais, je pourrais pas réaliser ça tant que moi-même, je ne pas passé en fait par l'étape où je dois savoir que quand on est prestataire, il faut ça, il faut ça. Et sinon, j'avais pour objectif de créer mon agence l'année dernière, mais problèmes de financement comme ce que je vous ai dit. Mais ça ne m'a pas découragé, j'ai toujours le projet. Que j'ai de financement ou non, je sais que je vais créer l'agence et je sais que ce n'est pas pour longtemps. Ça peut être cette année ou l'année prochaine, mais quand même, ma vision sur le long terme, c'est vraiment de créer une agence qui pourra aider des clients et aussi d'autres familles. Parce que quand tu recrutes par exemple un jeune de 25 ans, 26 ans comme moi, euh, tu, non seulement tu l'aides, mais tu l'aides, euh, tu aides aussi une famille parce que grâce à toi, peut-être le gène il va, il sera pas au chômage et puis tout. Et l'objectif même, c'est de créer une plateforme de formation. J'en ai discuté avec euh, des partenaires ici. C'est de former d'abord des gens et puis après les faire recruter dans l'entreprise, en fait. Donc, le but, c'est ça. Ça, c'est la vision sur le long terme. OK. Donc, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions alors, bon, niveau, non, je ne suis pas encore marié. En fait, ma femme, c'est mon travail pour l'instant. Parce que, euh, voilà, pour l'instant, euh, je me concentre vraiment sur, sur mon activité. Et je pense que le, euh, le côté euh, avec les femmes, ça arrivera un peu plus tard, mais actuellement, je me focalise beaucoup là-dessus. C'est vrai que ces, ces derniers temps, je pense beaucoup à ça. Je pense beaucoup à. à à ça, mais en fait, c'est pas une priorité pour moi actuellement. Je sais que c'est une priorité de vie, mais pour l'instant, je vais avoir un certain niveau intellectuel et certaines compétences. Et après, quand je vais avoir une femme, je pense que voilà, je, je vais me marier. Et puis après, je serai comme voilà, Lingen ou d'autres entrepreneurs qui sont déjà mariés et qui font leur business en ligne. Euh, voilà, je pense qu'on euh, a déjà, il déjà fait le tout. j'ai déjà. Donc, si vous avez d'autres questions ou euh, si vous voulez, euh, si vous voulez, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions. Merci. Plus ou moins les mêmes. Vous l'avez vu en Afrique en Alors, euh, Carole, est-ce que tu peux clarifier un peu ce que tu dis, parce que je n'ai pas bien compris en fait ce que tu veux dire par euh, plus ou moins le même fardeau Sinon, quand même, moi je pense qu'on a les mêmes réalités euh, dans les pays d'Afrique noire, francophone, je ne connais pas les anglophones, mais je collabore avec des Camerounais, avec des Togolais, et euh, des Congolais et je, je pense qu'on a à peu près les mêmes réalités en fait dans nos sociétés et euh, je pense que voilà et mon but même c'est que je vais commencer tout de suite à faire des euh, des vidéos YouTube sur ma chaîne YouTube donc euh, d'ailleurs je vous invite à vous abonner c'est pour ça j'ai équipé mon bureau c'est pour faire en fait des, des, des appels comme ce que Lingen fait j'ai un modèle truc mais euh, voilà. Donc c'est vraiment de, de, de me connecter à, aux autres réalités et d'échanger avec ces, ces jeunes-là parce que j'ai déjà interviewé euh, Tichy de, du Congo avec qui on a parlé en fait de son activité de développeur et je suis en train de voir d'autres jeunes par exemple comme Audrey Roth euh, que je compte avoir sur le Donc je pense qu'on euh, a déjà tout dit si Ok, merci, Léonie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Euh... Ah, ok, Bettina. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Euh, vous avez d'autres questions Est-ce que vous avez d'autres questions euh, Alors, on a euh, dit actuellement douce. Est -ce, Estelle, est-ce que vous avez des questions Bettina, Modibo, Wilfrind, Maya, Orsans, Gislaine, Claire, Carole, Bettina, je sais pas. Est-ce que vous avez des questions Ok, merci Wilfrind. Ok, je pense qu'on va… Ok, Bettina, déjà je collabore avec Bettina parce qu'elle elle travaille avec Lingam, donc on se connaît un peu, puis en fait son, son masterclass, sa masterclass pardon, euh, ça, ça a vraiment aidé parce que euh, je me rappelle, il y a une amie qui m'a contacté, elle vient juste, juste de se lancer en tant qu'entrepreneur et elle me demandait comment est-ce que moi je gère mes finances parce qu'elle pratiquement tout ce qu'elle gagne, part dans les dépenses et je lui ai envoyé le lien de la masterclass de Bettina en fait. Donc, euh, je pense que c'est intéressant aussi ce que Bettina partage sur le côté financier parce que c'est vraiment difficile quand tu n'es pas habitué à gagner de l'argent, quand tu commences à l'avoir, tu penses que tu dois tout dépenser. Par contre, euh, il faut investir parce que par exemple, moi j'ai acheté l'équipement qu'il me faut et jusqu'à présent, je veux chercher un autre ordinateur et puis équiper bien mon bureau pour que je sois à l'aise quand je travaille. Par exemple, il y a 20 h j'ai euh, deux lumières ici et deux autres dans le, dans le sac qui est juste derrière et euh, une webcam, un trépied de caméra, un MacBook pour vraiment bien travailler. Donc, euh, voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je pense que euh, je vous dis au revoir et euh, hâte de vous voir sur euh, le lien, prendre rendez-vous avec moi, on va échanger. Euh, D'abord, je vais vous avertir, euh, je ne vais pas vous vendre de, de produits directs à condition que, à la fin, s'il y a une prestation euh, de LinkedIn ou l'une de mes prestations qui vous intéresse, là, euh, je, je pourrais vous aider, mais quand même, je vais vous aider avec euh, mon expérience parce que depuis 2014, je suis sur le web. Donc, je pense que je pourrais vous apporter quelque chose. OK, euh, merci Léonie. Pas de questions? Uh, OK, uh, OK. Donc, moi, je vais vous laisser et on s'est dit à très, très bientôt.